Salut tout le monde, aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il se trouve qu'après une étude qui a été faite par l'association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle, je pense que c'est en 2018 mais c'est toujours d'actualité, le Sénégal était en effet le deuxième pays d'Afrique après la République démocratique du Congo. La dépigmentation était plus forte. Ce qui signifie donc que deux Sénégalais sur trois se décapent la peau. Il faut savoir que notre cher pays qui occupait la quatrième place est maintenant en deuxième position. Oh là là si le développement du pays pouvait grimper aussi vite, c'est quand même une situation qui nécessite d'alerter surtout les femmes qui les pratiquent. Alors, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, la peau noire a été considérée comme toujours inférieure aux autres. Il y a même des études qui ont révélé que les femmes noires étaient les moins attirantes. Elle n'est pas attirantes, elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gardé le traumatisme post-colonial. Dans notre inconscient, le noir est inférieur. Faut le dire aussi, la religion qui présente toujours Dieu comme étant blanc, c'est toutes les religions, hein? Les saints blancs, les prophètes blancs, la valeur est restée blanche. Dans les couleurs, la peau, les modes, la vie, bref. Donc pour résumer, c'est une affaire qui ne concerne pas seulement les femmes, puisqu'il y a certains connards qui incitent les femmes à devenir blanches, ou même vont chercher des femmes blanches, tout en dénigrant les femmes noires. Ou encore, qui s'aventurent à acheter des produits persistant à leur femme pour qu'elle se décaple la peau. Par contre, je précise qu'il y a une étude qui a été faite aux états unis et qui a montré que c'est les formes qui attirent les hommes et non la couleur de la peau. Je n'en doute pas. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes hommes qui t'ont hésité à te blanchir la peau ou bien qui t'ont dénigré au profit des autres filles sont beaucoup plus clairs, c'est eux qui vont te dire oh j'adore ta peau, c'est bien que j'étais de l'autre côté juste pour jouer. J'ai une fois regardé une série de La Place et il se trouvait que dans toute la série, la majorité des femmes, pour ne pas dire la totalité parce qu'il y avait une seule femme qui représentait réellement la réalité du pays. Et puis moi ça m'avait interpellé, ça m'avait vraiment choqué parce que toutes les autres femmes étaient soit euh, on va dire qu'une seule était, euh, était naturellement claire de peau, on ne peut pas lui reprocher, d'accord Et puis les autres se sont décapés la peau. Ça signifie quoi En fait, vous cherchez quoi Vous cherchez quoi en fait Inconsciemment, vous êtes en train de dénigrer les femmes qui sont noires et qui représentent réellement le pays. Cette personne-là qui a fait le casting a réellement fait une discrimination des personnes noires à la carnation foncée. Ce qu'elle ne peut pas me dire que dans tout le pays, alors qu'au Sénégal, on est hyper noir il n'y avait pas de, de, de femmes noires. Elle a préféré mettre en avant que des femmes blanches. Ce qui va créer dans notre conscient intellectuel que les femmes blanches, que les femmes qui ont la couleur de peau beaucoup plus blanche, sont mieux valorisées. Et du coup, bah, vous influencez, vous incitez les autres, ceux qui sont comme moi par exemple, à s'éclaircir la peau. C'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est un modèle normatif que l'on se crée. On ne peut pas être comme les occidentaux. Ils ne sont pas comme nous. Il y a certaines séries, on va dire, il y a certaines maisons de production, et je suis vraiment trop trop fière de ça, qui ont commencé à mettre en avant la peau noire. C'est un geste à saluer il faut copier mais que le positif ces femmes là souffrent énormément car finalement elles sont ni noires ni blanches, ni même métisses les femmes qui se décapent la peau ce sont des victimes même si elles connaissent les effets néfastes en fait c'est un complexe qu'elles nourrissent sans pour autant le savoir en même temps il ne faut pas s'étonner quand l'élite, la crème, le premier président ou encore le troisième épouse des femmes, euh, ouais, des femmes. vous m'avez compris j'aime pas les problèmes ces personnes là sont censées être des exemples mais bon qui la faute Mettez-le en commentaire. Soit c'est les femmes qui se décapent la peau, volontairement, ou bien c'est les usines qui le fabriquent, ou c'est l'État qui le légalise. Essayez de légaliser ce qui est illégal quand même, ou bien qui détruit ta population. C'est quand même honteux, il faut le dire. C'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Même s'il si y a certains pays qui essaient de donner le bon exemple, comme par exemple le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, c'est un geste à saluer. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution à tout. Quand je serai présidente, Mm -hmm. De l'Afrique, bien sûr. Le Sénégal s'en sort alors que l'Afrique ne s'en sort pas. Ça revient au même. C'est l'Afrique qui perd. Et moi je vous promets, une campagne de sensibilisation contre les produits, les pubs, les films, les musiques ne présente que des femmes claires de peau et très minces. Je dis bien qui se décapent la peau. Parce que celles qui sont naturellement claires, elles n'ont rien à y voir. Alors, la morale dans tout ça, c'est que si toi tu ne te valorises pas, qui va le faire à ta place Dieu te donne une peau résistante qui rajeunit de jour en jour. Et toi, tu veux pas C'est quoi ton problème en fait C'est parce que tu ne te connais pas Faire un... Vraiment, il y aura un éveil de conscience, non seulement de la part de la jeunesse, mais aussi de l'État. Surtout de l'État. Justement pour interdire ces usines et aussi euh, la consommation de tous ces produits. Ce serait vraiment un excellent début pour un développement de notre pays. Hein, parce que enfin, il y a un complexe de la part de la femme. Comment tu peux espérer développer ton pays Partagez au max les amis si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi de la liker. Et de vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous plus bien. Ciao. Tchau!